Bienvenue à toutes et à, toutes et à tous dans ce, dans ce webinaire sur la sécurité partant de télétravail. Alors même si le télétravail se relâche un peu là en ce moment, mais euh, enfin d'abord on ne peut pas être complètement péremptoire vu ce qui se passe en Angleterre, il faut rester prudent. Et en plus je pense que le télétravail aussi, il est, il est là pour rester, même si en France on est... On était très largement en retrait par rapport aux autres pays européens sur ce sujet. Il est 10h30 et nous allons donc en fait, séparer cette présentation en deux parties et, et, et je compte sur vous et sur vos questions pour, pour animer ce webinaire qui soit le plus interactif possible. On a déjà un certain nombre de, de questions qui sont prévues, mais mais on espère bien pouvoir s'appuyer sur les vôtres et rendre ce, cette présentation la plus, la plus vivante possible. Donc, première, une première demi-heure qui sera dédiée à la restitution de l'étude. J'ai fait la répétition, normalement je suis à l'heure, ce qui est un, un exploit, mais en principe, on devrait s'arrêter à 11h. Et l'avantage aussi, c'est que je vais pouvoir bénéficier de la présence de Christophe qui pourra nous donner son éclairage au fur et à mesure de la présentation de ses résultats. Et puis, on ouvrira les micros à 11 heures. Et là, la parole sera à vous et à Christophe pour répondre à ces questions. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans le chat prévu à cet effet. Vous connaissez Zoom, il y a une petite section dédiée au chat. Euh, et euh, Isabelle Le Faucher est en train de tout noter et elle met tout scrupuleusement dans un tableur donc je vois toutes les questions qui se posent au fur et à mesure et soit on y répond euh, dans le cours de la présentation euh, et on rebondit sur vos remarques soit on, on les met de côté et on y répond euh, par la suite voilà, je pense qu'il est 10h32 on voit quasiment tout le monde arriver euh, encore une fois merci de, votre, euh, de ce respect de, de l'horaire et, et pour vous remercier nous allons commencer à l'heure euh, cette présentation sur cette étude que nous avons réalisée elle est toute fraîche hein, puisqu'on l'a réalisée en avril-mai 2021 et euh, voilà elle vient de sortir euh, euh, sur euh, nos téléscripteurs alors si vous voulez retrouver ce rapport vous l'avez sur visionarymarketing.com sur l'article du jour, vous avez la possibilité de télécharger l'ensemble du dossier, mais de toute façon, si vous êtes participant à cette réunion, ne vous en faites pas, on vous enverra le lien avec euh, les, la possibilité de télécharger euh, directement euh, le dossier. Il y a à la fois la présentation PowerPoint et il y a également euh, un dossier euh, euh, en format e-book euh, e qui est disponible. Alors, 122 répondants au sondage, ce n'est pas tout à fait vrai, on a, été, euh, on, on a eu plus de répondants que ça, on en a eu plus de 200, et on s'est permis de sélectionner les meilleurs à l'intérieur de ces professionnels, meilleurs au sens de ceux qui ne, nous concernaient euh, le plus en termes de, euh, euh, comment dire, de, de, de segments, et en fait on a gardé uniquement les répondants de plus de 1000 euh, personnes, avec euh, à peu près la moitié qui se situe entre 1000 et 5000, ce qu'on pourrait appeler les, les ETI, et euh, un pourcentage assez important, de, encore une fois près de la moitié, de plus de 5000 personnes, avec euh, près, de 10%, euh, près de 20% pardon, euh, de plus de 50 000 personnes. Donc, ici, des professionnels de l'IT, on va voir exactement euh, qui ils sont, des responsables informatiques. Euh, Excusez-moi, j'utiliserai bien entendu IT ou informatique de manière indifférenciée. J'aime bien le terme informatique, je le trouvais assez joli. Bon, IT est plus à la mode, mais bon, on utilisera les deux termes de manière indifférenciée. DDSI, bien entendu, DCTO, qui constituent l'essentiel de notre échantillon, et puis euh, euh, d'autres... Euh, responsables informatiques ou professionnels à l'informatique qu'on a regroupé ensemble, donc environ 40% de responsables informatiques et 30% de DSI, donc ici on parle véritablement des décideurs et de, de personnes qui sont à la barre et qui sont responsables de l'informatique donc ça va nous permettre, et c'était l'intérêt de cette étude de faire une mesure de, euh, comment dire, la, euh, la perception qu'on a eue ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'articles qui ont fleuri un peu partout dans la presse pour nous dire que le télétravail, euh, il y a eu un article notamment chez notre ami euh, Xavier de, Masno, euh, de The de euh, pour, euh, euh, comment dire, signifier l'importance du télétravail sur, euh, et son impact sur la sécurité IT. Euh, ici, ce qu'on a voulu faire, c'est mesurer euh, cet impact du côté du DSI et, euh, et donc de mesurer avec des chiffres. Alors, bien entendu, euh, ce qu'on entend ici par euh, cette mesure, c'est une mesure de la perception. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de comparer la perception avec la réalité grâce à, à Christophe, qui a une grande expérience du terrain euh, dans ce domaine. Voilà des secteurs euh, qui sont euh, assez bien répartis aussi. Environ 30-40% services et services publics, médias, média, touristes, distribution. Et environ 30% industrie, agriculture, énergie ou transport, et puis après le reste sur l'informatique et les télécoms. Bon, un petit biais positif sur l'informatique et les télécoms, mais c'est intéressant parce que finalement, des professionnels de l'informatique qui sont dans le secteur informatique, il oui, va y avoir, qui ne sont pas pour autant à l'abri des menaces de sécurité. Donc déjà, la première question qu'on a posée à nos interviewés, euh, c'était, est-ce euh, euh, qu'ils pensaient a priori, euh, donc c'est encore une fois, c'est une perception, euh, être euh, très protégé, que leur entreprise était très protégée, plutôt protégée, plutôt vulnérable. Alors déjà, euh, première chose, c'est une proportion importante de plutôt vulnérable et de très vulnérable euh, à plus de 30%, donc ça représente quand même plus d'un tiers, euh, de très protégé, euh, 24% Bon, après, on peut, encore une fois, c'est une perception, on peut se poser la question de savoir quand, si on est, euh, euh, comment dire, en, en droit de dire qu'on est toujours très protégé, mais bon, au moins on est en droit de dire qu'on a fait ce qu'il fallait, et puis euh, je dirais une zone plus grise, ici en jaune, euh, de plutôt protégé, euh, sur laquelle on pourrait euh, émettre, plus un doute parce que si on est plutôt protégé, quiconque peut travailler dans la sécurité, c'est que si on est un peu plutôt protégé, c'est qu'on est un peu plutôt vulnérable. Alors, ça c'est leur perception. Ils ont l'air plutôt bien, euh, plutôt sur, plutôt sur deux ou plutôt entre les deux. Euh, alors, que considèrent-ils euh, de l'impact de cette de ce télétravail imposé euh, sur euh, sur cette sécurité Alors on leur a posé la question pour savoir ce qu'ils en pensaient avant et ce qu'ils en pensaient après. Et comme on a à peu près le même schéma sur les deux pages, du coup, on va pouvoir euh, déviser, comparer l'évolution des réponses. Alors, très importante avant le COVID, euh, 23 plutôt importante 40 donc déjà une sensation que la situation de télétravail a porté un environnement euh, en termes de sécurité un peu plus euh, particulier, et puis une proportion plus raisonnable, mais quand même importante, de plutôt peu importante et pas importante du tout. Et la même chose après mars 2020, euh, je, vais, je vais bouger entre les deux, comme ça vous allez voir l'évolution des deux euh, camemberts. Vous voyez une nette poussée, sur le très important le plutôt important c'est un peu transféré au très important donc ça permet de nuancer un peu la réponse de tout à l'heure et puis aussi une restriction sur le camembert du côté du plutôt peu important et pas important du tout. Ici bien entendu encore une fois on parle de perception mais c'est important de mesurer cette perception donc perception d'une menace, à l'évidence, puisque là, on est quand même entre le plutôt important et le très important sur une immense majorité, hein, plus de 70%, 72% des réponses. Alors, une question qui était intéressante pour nous aussi, c'était de savoir si parmi ces menaces de sécurité, on les attribuait plutôt côté utilisateur avec le SAS ou est-ce que les informaticiens eux-mêmes étaient euh, euh, au centre des préoccupations en termes de menaces Et là, c'était très intéressant parce que même si le SaaS est prédominant euh, en termes de menaces perçues sur le cloud, eh bien, on, on voit également euh, une, euh, comment dire, euh, un nombre de réponses très important euh, sur le yas et le pass. Et on sait l'importance... Euh, euh, aussi du IAS en termes de pro, du prolifération euh, du cloud dans les entreprises, ce qui a mené à tout un, un tas d'approches euh, en termes financiers, notamment FinOps, euh, mais aussi euh, on voit euh, que ça génère également au moins une préoccupation, encore une fois ici on mesure une perception en termes de menaces de sécurité. Donc ça c'était aussi une indication, il n'y a pas que les utilisateurs qui sont euh, impactés. Et après, en grattant un petit peu plus loin, on a essayé de savoir, dans ces domaines du cloud, où étaient les menaces les plus importantes. Alors, on a scindé ça en plusieurs, en plusieurs parties. D'abord, les, les, les applications agréées ou non par la DSI, les applications métiers, les applications de stockage. Et nous avons mis à part, ce n'est pas de l'ostracisme, c'est simplement parce qu'il euh, y a eu, juste avant qu'on administre cette étude, une attaque majeure sur Microsoft 365. Donc, on a voulu isoler Microsoft 365 et OneDrive for Business. Donc, quatre catégories. D'abord, en premier, de façon assez euh, franche et massive, les applications métiers dans le cloud non agréées. Bon, euh, d'une certaine manière, ce n'est pas très surprenant. C'est là qu'on trouve le shadow IT, c'est le usual suspect. On s'y attendait, on n'est pas déçu. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est de voir que finalement, sur les autres items, y compris Microsoft 365 et OneDrive, on vient d'en parler, eh bien, euh, on a aussi, euh, je dirais, des proportions importantes au-dessus d'un tiers des répondants, puisqu'ici, on a plusieurs réponses possibles, hein, bien entendu. Donc, ce qui est également intéressant, c'est de voir que les applications de stockage et de partage de fichiers... Euh, dans, euh, dans le cloud, qu'elles soient agréées ou non agréées par la DSI, finalement, euh, sont aussi une épine dans le pied. Euh, pour, euh, pour les DSI, encore une fois, c'est un terme de perception. Ce qui m'a intéressé également, c'est de voir que finalement, que celles qui sont non agréées par la DSI sont même classées, euh, bizarrement, euh, en dessous de celles qui sont agréées. Peut-être que c'est euh, que d'une certaine manière, outsourcer le problème de sécurité à Dropbox ou à OneDrive grand public est peut-être moins, euh, moins dangereux, moins, moins perçu comme une menace pour un, pour un informaticien que d'essayer justement de gérer soi-même la sécurité d'un système de partage euh, en propre. Dans les circonstances actuelles et en situation de télétravail, quelles sont selon vous les trois principales menaces de sécurité Alors Là, on, je dirais, de façon assez, euh, euh, assez euh, attendue, on trouve bien entendu le phishing et le rançongiciel à, à, à, à égalité de réponse. Là, Je, je, je prends Christophe à témoin, puisqu'il il est là parmi nous. Euh, je pense que de toute façon, les deux sont assez liés, les chevaux de Troyes aussi. Mais pas grand chose d'étonnant. Oui, on a à la fois des, des, des, des méthodes d'attaque et des, des, des, des méthodes de diffusion. Aujourd'hui, on le sait, hein, la, la, la plupart des, des, des rançons judiciaires sont, sont diffusées euh, via du phishing. Hein. D'ailleurs, la, la, la majorité des attaques, hein, aujourd'hui, le phishing, c'est 80-85% des, des, des primo infections. Donc, effectivement, euh, on, on, a, euh, on a des bases communicants et euh, des, des choses qui sont... Euh, euh, qui marche ensemble. Le phishing, en son logiciel, c'est des choses qui marchent ensemble. Le cheval de Troie aussi. Bon, le crypto-jacking peut être un peu à part, mais, euh, mais pour autant, la méthode de, de primo-infection est souvent basée sur du phishing parce qu'aujourd'hui, parce qu c'est ce qui est le plus simple et qui marche le mieux. Oui, le, le crypto-jacking, j'étais assez étonné de le voir, euh, de le voir aussi haut. Euh, mais effectivement, ça... Il y, a, il y a, comment dire, une, une période qui est favorable à cela, puisqu'il y a une forte mode sur, le, sur les crypto-monnaies, comme vous le savez tous. Bon, il y a eu une forte correction récemment. Enfin, des fortes corrections sur les crypto-monnaies, il y en a tout le temps. Et quelques semaines après, tout le monde se refait. Et n'oubliez pas non plus que ceux qui jouent sur les crypto-monnaies jouent à la hausse et à la baisse, puisque c'est un marché pur. Donc, ça marche dans les deux sens. Bon, voilà. Et puis après, on va trouver... Des méthodes qui sont un peu plus anciennes, comme le DDOS euh, ou l'injection SQL, qui sont des méthodes qui datent des années 90, qui sont un peu, plus, un peu plus anciennes. Et un peu moins connu, le farming, qui est la même chose que le phishing, mais pour les DNS, c'est quand on vous subtilise votre site web et qu'on le met carrément, on vous redirige le DNS vers un autre site web qui est bien entendu un clone du premier, mais qui est euh, un, un site malicieux. Alors, dans les circonstances actuelles, quelles sont les meilleures solutions technologiques Alors, en fait, on a séparé deux choses, les solutions technologiques et les méthodes, pour éviter de mélanger les sujets. Alors, là, en premier lieu, et c'est vraiment la méthode qui est en train de se développer fortement, c'est la sécurisation des accès. Alors, dans les grandes entreprises, ce n'est pas nouveau, la sécurisation par token mais par contre, Christophe, c'est en train de changer un peu en ce moment. Oui, tout à fait. Il y a déjà un engouement, une généralisation de ces méthodes par token parce que qu'effectivement... Euh, les, les règles d'hygiène informatique, elles consistent à dire qu'il faut des mots de passeport, il faut les changer souvent, etc. C'est toujours très, très difficile à mettre en œuvre et puis surtout à vérifier. Il y a des certaines lourdeurs. Et puis d'un point de vue efficacité, l'authentification multifacteur, c'est ce qui reste le plus, le plus fiable et le plus simple à mettre en œuvre. Alors aujourd'hui, il y a quand même une, une tendance forte qui est de ne plus utiliser de token physique pour euh, essentiellement des raisons logistiques. Hein. Un token physique, il faut l'approvisionner, il faut le livrer. Faut éventuellement changer les pins, de temps en temps il tombe en panne, et puis surtout ça se perd. Euh, alors que si on utilise, aujourd'hui on est beaucoup sur des applications sur smartphone, on perd quand même beaucoup moins souvent son smartphone qu'on perd le porte clé euh, token et, et, et du coup la tendance est, est plutôt dans ce domaine-là parce que c'est beaucoup plus simple à diffuser. En général, il suffit d'envoyer un mail avec un QR code et puis la personne charge l'application, flash le QR code et, et bénéficie ainsi d'un système fiable d'authentification de, de, multifacteur. Euh, effectivement, cette, euh, cette mise au télétravail forcé d'un pourcentage très élevé de collaborateurs dans certaines entreprises a, euh, a plébiscité ce genre de, de, de, de, de mécanisme d'authentification, parce que justement, c'est des choses qui... Euh, quand on est en interne dans l'entreprise, sont moins importantes et n'étaient euh, pas forcément dans le top priorité, même si c'est un sujet de préoccupation générale. Bien, ensuite, on va trouver la sécurisation du cloud privé et public. Euh, D'ailleurs, c'est le même euh, taux de réponse. Euh, plus classiquement, la sécurisation des flux par VPN. Et puis, euh, le, la sécurisation des flux par SD-WAN, peut-être que euh, c'est un sujet euh, intéressant sur lequel... Est... Oui, le, tout à fait. fait. Le, le, le... En fait, ce qu'on constate, euh, et, et c'était très certainement accéléré par, par cette crise sanitaire qui a, qui a impliqué euh, de nouveaux usages et de nouvelles façons de travailler, c'est une convergence du réseau de la sécurité. C'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Euh, Aujourd'hui, c'est une réalité et cette convergence, elle est de plus en plus vraie, elle est de plus en plus importante et elle est de plus en plus euh, générale. Euh, ce qui en soi est une bonne chose, hein, parce que pour moi, euh, la sécurité, ça ne doit pas être une entité à part, c'est vraiment une fonction transverse, mmh. euh, et, et effectivement, ça n'a du sens que si elle est portée de bout en bout. Donc effectivement, cette approche SD-WAN, c'est de dire finalement, j'ai besoin d'un réseau agile, j'ai besoin d'un réseau flexible, y compris dans les interconnexions euh, de mes différents sites ou de mes, mes télétravailleurs, hein, de, de, de, de, de, de, de mes collaborateurs en, en situation de mobilité, euh, mais j'ai besoin également que ça soit sécurisé. Et donc L'intérêt de cette approche que nous, on appelle Secure SD-WAN, c'est justement de bénéficier à la fois d'un service de connectivité flexible et agile qui va répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain avec, avec des évolutions très fortes et très rapides hein, liées, liées aux évolutions des applications, mais également de sécuriser ces flux de bout en bout parce que bah, le, le, le SD-WAN, c'est aussi utiliser des infrastructures publiques de communication hein, comme... Comme effectivement du cloud, mais comme des liens internet on va dire classiques et que effectivement on voit mal comment ça pourrait être utilisé sans intégrer la sécurité. Alors, et puis après on va trouver la protection des terminaux où là on va mélanger plusieurs choses d'ailleurs la protection du terminal par antivirus classique et puis d'autres méthodes comme le DR qui sont plus sophistiquées. On se rend compte d'ailleurs aujourd'hui que cette notion, de alors les termes babards de, de PP et EDR, hein, mais effectivement, les antivirus, on connaît tous. NEPP, c'est pour ZM. Endpoint Protection, hein, c'est ça Oui, c'est ça, Endpoint Protection et puis EDR pour, pour Endpoint Detection and Response. Euh, en fait, un qui est basé sur des bases de connaissances classiques. Hein, donc On va retrouver là-dedans l'antivirus classique, le, le, le firewall de poste et un certain nombre de fonctions. Euh, et puis le DR, lui, va plutôt être sur de, de, de, de, de l'analyse de comportement utilisateur. Ils euh, sont complètement complémentaires aujourd'hui euh, face à des menaces qui sont de plus en plus sophistiquées. Effectivement. Okay. Et alors, donc, euh, voilà les... les... Les outils de basés sur l'intelligence artificielle, c'est assez étonnant de les voir à cette, à cette proportion de réponses sur, le, sur cet échantillon. Alors oui, effectivement, euh, est, bah, pour être clair, on n'est on est pas à 20% d'adhésion euh, de, de ce type d'outils dans, dans, dans les organisations. Euh, en revanche, on constate un... un un intérêt de plus en plus fort sur ce sujet là euh, et, et, et d'ailleurs ça rejoint des évolutions qu'on voit au niveau des SOC hein. aujourd'hui euh, les, les, les security operation center des, des entreprises tendent à évoluer pour permettre une, euh, une, une, position, enfin, une, une approche de plus en plus euh, proactive en fait hein. c'est ce qu'on cherche, on cherche à réduire les temps de détection. Hein. En cybersécurité, on a deux, deux approches. Hein. L'approche classique qu'on connaît depuis très longtemps, qui est la protection. En gros, on empêche la menace d'entrer. Aujourd'hui, on sait très bien que vu le niveau de, de, de surface d'attaque des entreprises, vu le niveau de sophistication des attaques et vu le, le, le paysage des menaces, ça serait utopique de, de garantir qu'aucun élément du système d'information ne sera jamais compromis. Et donc, on sait qu'il y a des, des menaces qui vont passer. Alors. Ça peut être que des primo-infections. Hein. Aujourd'hui, les menaces ne sont pas menées de manière monolithique. Hein. Il y a toute une succession d'opérations. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est détecter au plus vite pour pouvoir remédier et donc appliquer ce principe de kill-chain et rendre l'attaque inopérante le plus rapidement possible. Et pour réduire ces temps, effectivement, de plus en plus, on commence à intégrer des outils de prédictifs qui intègrent de l'intelligence artificielle pour pouvoir à la fois supprimer ou réduire des faux positifs et puis avoir des capacités de détection proactive. Il y a, il y a des technologies qui sont assez peu connues aujourd'hui qui sont ce qu'on appelle les technologies déceptives où le principe consiste à, à singer le système d'information de l'entreprise hein, avec un, un, un, système, un système de leur et qui va avoir deux intérêts, c'est que pendant que les cybercriminels attaquent le leur, eh bien, ils laissent tenter que le système d'information réel. Donc Ça, c'est déjà un premier bénéfice. Mais surtout, ce qui est extrêmement important, ça montre comment ils attaquent, quelles méthodes ils utilisent, quelles vulnérabilités ils mettent en œuvre. Et, et, et ça permet de patcher, finalement, et, et d'appliquer les correctifs sur le système d'information réel de manière extrêmement optimisée et de manière complètement proactive. Donc, ça, c'est des technologies qui sont de plus en plus prometteuses et, et à mon avis, qui sont, qui sont promis un bel avenir parce que. Finalement, ça redonne l'avantage au défenseur. Jusqu'à aujourd'hui, le défenseur il est en situation de défense, et il suffit qu'il soit défaillant une fois pour que l'attaque aboutisse. Là, on remet le défenseur en position de force, puisqu'en fait, il sait quelle attaque il va avoir. En fait, il a une vision sur le futur, tout simplement. Et ça, c'est extrêmement important et extrêmement efficace. Ce sont des méthodes qui sont mises en place, notamment dans le domaine financier, depuis assez longtemps, en fait. Oui, effectivement, oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, ça tend à alors à généraliser, c'est un bien long mot, parce que, mais, mais en tout cas, il y, a, il y a des intérêts de plus en plus forts dans toutes sortes de, de, de, de domaines d'activité. On a parlé des technologies, on va parler des méthodes. On est toujours dans les temps, il nous reste encore sept minutes pour finir. Euh, avec euh, ben, finalement des méthodes, j'ai remis les cinq premières, les plus importantes à gauche, qui, sont, euh, qui restent assez classiques, notamment celle la plus importante. On y reviendra. C'est sensibiliser, impliquer les collaborateurs. Et puis, le deuxième point important, c'est la mise en place de la gestion des identités. Mais ce qui est marquant ici, c'est qu'en fait, finalement, toutes les méthodes sont importantes. Ou il n'y en, en a quasiment aucune qui est, qui est éliminée. Même si je suis assez surpris de voir les méthodes plus modernes, comme Zero Trust, qui sont un peu dans le fond du tableau. Mais bon, oui, après, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a les approches, on va dire, sur le terrain. Aujourd'hui, il y a quand même très peu d'entreprises qui ne sont pas dans la segmentation, voire la micro-segmentation. Or, c'est un des principes du Zero Trust. Donc, peut-être qu'il y a un distinguo entre l'appellation Zero Trust en tant que telle et puis les implémentations sur le terrain. Alors, Zero Trust, ce n'est pas que de la segmentation, mais en tout cas, ça en fait partie. Peut-être expliquer brièvement si pour ceux qui ne voilà. connaissent pas le Zero Trust la notion de zéro Trust, c'est finalement assez simple, c'est de dire que, c'est un peu ce qu'on qu disait tout à l'heure, aujourd'hui, on est incapable de garantir qu'aucun élément du système d'information ne sera jamais compromis. Et donc, on va quitter cette, cette approche qu'on a pu avoir par le passé où, en fait, la cybersécurité consistait à défendre une zone de confiance d'agression externe, puisqu'en fait, cette zone de confiance, aujourd'hui, elle n'existe plus, et donc de ne pas faire confiance par défaut et que chaque élément, chaque personne, chaque équipement qui se connecte, doit euh, bah, euh, appliquer une procédure qui permette de l'authentifier et de l'identifier euh, avant de lui donner accès euh, aux, aux ressources de l'entreprise. C'est une sorte d'inversion de, de la méthode habituelle où on protège le, le poste de travail et là on va protéger le, le réseau du poste de travail. En fait. ce, qui est, ce qui est un avantage aussi quand on fait du BYOD, c'est que justement, ben finalement on n'a plus trop à se préoccuper de savoir quel est le, le, le poste de travail qui se connecte. On est toujours dans les temps puisqu'on a encore cinq minutes. Et justement, le BYOD, on en parle. mais euh, De façon pas très surprenante, en fait, euh, nos informaticiens répondants euh, ont l'air assez d'accord, voire tout à fait d'accord, sur le fait que le BYOD est un caractère aggravant de la sécurité. Alors, est-ce qu'ils est qu ont raison, Christophe, ou est-ce que c'est... Alors, oui et non. Euh, oui, effectivement, utiliser un poste euh, familial, on va dire, pour se connecter à l'entreprise, ça veut dire que probablement le poste, il est infecté euh, et qu'il y, y a probablement des malwares dessus. Maintenant, euh, il faut arrêter de penser que parce que le poste, il est maîtrisé, il a été masterisé, qu'il ne comporte aucun risque. Euh, l'approche d'Aerotrust, justement euh, consiste à dire par défaut je ne fais pas confiance, même si c'est un poste de l'entreprise et où finalement je vais, je, vais, je vais lui demander les mêmes choses alors ça ne veut pas dire après qu'on va accréditer, enfin, accorder les mêmes accès c'est à dire qu'on peut très bien imaginer, moduler les accès et si j'accède euh, à partir du réseau de l'entreprise et, et, et d'un poste masterisé par l'entreprise qui dispose de tous les outils de protection, j'aurais probablement des, des, des accès plus importants que si j'accède de l'extérieur à partir d'un poste personnel. Euh, mais ça, il faut, ne enfin, faut pas non plus penser que parce que j'utilise un poste dit sécurisé, euh, je n'ai pas de risque. Euh, mm -hmm. C'est une fausse protection et il ne faut pas se contenter de, de, de ça comme protection. Mais effectivement, le risque est moindre sur un poste maîtrisé, euh, parce que, à condition évidemment que ce poste maîtrisé dispose des outils, que j'ai des mécanismes d'inventaire, de, des mécanismes de protection, des mécanismes d'analyse de, de comportement. Sinon, euh, bah sinon il n'est pas maîtrisé. Alors, justement, la question, on revient un peu à la question du départ. Est-ce que, et là c'est la, la perception à la fin du questionnaire, euh, Est-ce que vos postes de travail, euh, de, les postes de travail de vos utilisateurs, la question est un peu différente. Au départ, on demandait le SI, et là, c'est le, le poste de travail des utilisateurs. Est-ce qu'ils sont plutôt sécurisés, très sécurisés On trouve un peu les mêmes réponses. 27 très sécurisés, une énorme zone grise, jaune plutôt, de plutôt sécurisés. Et, et finalement, bon, on a toujours un peu la même sensation d'avoir une croix dans une case, mais, mais pas forcément d'être certain du résultat sur la sécurisation des sites distants les préoccupations principalement autour de la fuite de données des lacunes en matière de sécurité du hameçonnage on l'a vu c'est normal qu'on le retrouve là et de la vulnérabilité accrue aux virus et aux logiciels malveillants et puis une question qui nous intéressait particulièrement, c'était le Secure sd 1 Est-ce que cette méthode peut vous intéresser Et là, on voit, à part 11% qui considèrent, environ, qui considèrent que c'est la meilleure réponse, eh bien, je dirais une large majorité de répondants qui sont intéressés par cette méthode, soit par réponse comme une réponse complémentaire. 33% ou comme une réponse à étudier pour 37%. Peut-être un éclairage sur le Secure SD1, Christophe Oui. C'est effectivement la capacité d'avoir finalement une infrastructure d'interconnexion des sites et des utilisateurs distants qui soit flexible et adaptable. Vous si, vous entend plus. ...proche avec une, une, une connexion au, au plat public, par exemple, à travers une liaison unique qui passe par le site central, ça n'a pas forcément de sens. C'est contre-productif et surtout, on va avoir des expériences utilisateurs qui vont être déplorables. Donc, on est quasi obligé de passer sur, sur, cette, sur cette réponse aux besoins d'agilité, de flexibilité et de sécurité pour autant, ce n'est pas la réponse totale, c'est-à-dire qu'effectivement, ça va apporter une réponse de sécurité sur la partie interconnexion des sites, sur la partie connexion des utilisateurs qui soient sur les sites ou qui soient en situation de mobilité vers les l'éclat publics, mais ça ne va pas répondre à 100% de, de, de la sécurité. Il faudra pour autant continuer à sécuriser les sites. Euh, alors après on peut intégrer des choses comme le SD-Branche hein, qui est une extension du sd one et où on intègre à la partie LAN à la partie WAN où on va un peu plus loin euh, mais effectivement c'est une réponse en termes de sécurité sur une partie de l'infrastructure et c'est également euh, une, une capacité euh, de répondre aux besoins d'agilité et d'évolutivité de, de ces interconnexions euh, tout, tout en apportant la sécurité nécessaire Je ne vous entends plus, mais je pense que j'ai un petit problème de connexion ici, en fait. Euh, j'avais j'avais fini. <rire> Merci, Christophe. Excusez-moi, c'est un problème de connexion de mon côté. Euh, eh bien, écoutez, voilà, nous avons fini également. Il est 11 h minute, une minute de décalage. Euh, je, je vais donc euh, arrêter euh, cette, euh, ce partage pour euh, laisser... Euh, la possibilité d'interagir sur, sur ce sondage. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions directement dans le chat. Euh, Isabelle note scrupuleusement tout. Moi, j'ai une question euh, sur, euh, finalement, euh, ce, qu on, ce, ce, ce questionnaire, en fait, il, il déclenche des, pens des, des réflexions autour de, de l'avenir, même de l'informatique euh, Christophe, parce que finalement, ce dont on s'aperçoit ici, c'est que même pour les professionnels et les décideurs du domaine, je dirais le, euh, la, les problématiques de sécurité et les menaces sont devenues tellement euh, complexes, et surtout que personne n'est à l'abri finalement, hein, euh, et que euh, euh, ça, ça arrive au meilleur, ça, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, de me faire avoir euh, par un phishing, donc euh, je, je ne dirais pas de donner des, des conseils aux autres, je pense qu'on peut tous se faire avoir les les, les tactiques sont de plus en plus performantes. D'ailleurs, on sait, il y avait une présentation au FICT qu'il a déjà, euh, il y a 2-3 ans, en 2018, euh, qui expliquait que les attaques maintenant étaient l'œuvre non plus de hackers isolés, mais de véritables si organisés dans des pays qui sont souvent euh, euh, à, la, à la source du financement, d'ailleurs, de ces entités. Euh, mais quelque part, hein, je me demande si dans les directions informatiques euh, où finalement on a euh, mal, du mal à, à, à, comment dire, à faire face à ces nouvelles menaces, est-ce qu'on ne va pas s'orienter de plus en plus vers de l'outsourcing, un peu comme on l'a vu dans les années 90-2000, où les entreprises ont arrêté de faire elles-mêmes euh, tout ce qui était euh, euh, cantine euh, ou la paye par exemple un peu plus en, en, en amont euh, Est-ce que finalement, un jour, on n'aura pas, par exemple, dans les hôpitaux, euh, des, des entités informatiques qui vont essentiellement à outsourcer euh, notamment leur sécurité et, et, leur, euh, et leur informatique Alors, effectivement, il y a plusieurs choses derrière tout ça. Il y a effectivement euh, la, la, la, la cybercriminalité qui aujourd'hui est un monde qui est complètement euh, professionnalisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des compétences aujourd'hui pour mener des attaques sophistiquées, il suffit juste d'avoir des moyens... Et on peut acheter des vulnérabilités, on peut acheter du code, on peut acheter des infrastructures, Enfin euh, voilà, on, peut, on, on peut tout faire. Et, et avec un niveau de sophistication extrêmement élevé. Donc, ça veut dire que là où il y a quelques années, euh, des attaques sophistiquées, il y en avait finalement très peu parce qu'à nécessité d'avoir des gens qui soient très compétents, capables de faire de la recherche sur des vulnérabilités 0D ou des choses comme ça, aujourd'hui, il suffit d'avoir des moyens. Or, euh, la cybercriminalité, ça génère quand même plus de 1000 milliards de dollars par an de bénéfices, euh, donc des moyens, ils en ont. Euh, et, et en fait, ces organisations criminelles sont les mêmes que celles qui font du trafic du drogue, du trafic d'êtres humains, du trafic d'armes, etc. Euh, et se diversifient simplement dans la cybercriminalité. Donc, effectivement, le paysage de la menace fait que la menace s'intentifie et devient de plus en plus sophistiquée or dans le même temps, on n'arrête pas d'en parler un peu partout les ressources, les cyber experts, les ressources en cybersécurité sont de plus en plus difficiles à avoir parce qu'il y a un manque dans ce domaine là donc finalement on se trouve face à un dilemme où d'un côté on a une menace qui est de plus en plus efficace malheureusement en tout cas qui va aboutir de plus en plus souvent et les défenseurs ont de plus en plus de mal à staffer leurs équipes à recruter, à former leur personnel donc effectivement, et d'ailleurs ça se constate sur les modèles de consommation il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers le service, donc vers du service managé, vers de l'infogérance, il y a plusieurs formes à tout ça. Et à ça, il y a effectivement deux raisons. La première, c'est effectivement le fait que ce n'est pas forcément le métier des entreprises de faire de la sécurité, en tout cas d'avoir des experts de sécurité pour traiter les problématiques extrêmement complexes et que ça, ils peuvent l'externaliser chez des gens qui ont cette capacité-là. La deuxième raison, c'est que le mode de consommation change, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour un responsable informatique d'aller voir sa direction générale pour lui dire « J'ai acheté un service et il y a des engagements derrière tout ça. Euh, » Donc, finalement, il va vendre les SLR qu'il a achetés chez le fournisseur de services, plutôt que de dire « J'ai acheté du matériel, j'ai embauché des gens et on va faire au mieux pour que ça fonctionne. Euh, » Le niveau d'engagement est plus difficile à prendre et à prouver. Euh, là, au moins, il y a un tiers sur lequel se retourner. alors En général, le tiers fait bien son boulot, mais si jamais un jour il est défaillant, en général, il y a des mécanismes de, de, de rétorsion, si on peut dire, ou en tout cas de notions de, de, de, notion de, de, de contractualisées qui permettent de, de, de récupérer de, de l'argent ou minimiser la perte ou des, des choses comme ça, et surtout d'avoir ces engagements qui sont extrêmement importants. Donc effectivement, on constate ces, ces, ces deux choses hein, le, le, que ce soit dans le domaine du cybersecurity, dans le domaine du SOC, dans le domaine de la sécurité, de plus en plus il y a de l'externalisation. Alors pas total. Aujourd'hui, il euh, y, y a même les petites entreprises, il y a très peu de gens qui externalisent tout, mais ont plutôt une tendance à externaliser euh, bah finalement les, les, les tâches et les fonctions pour lesquelles il y a besoin d'un haut niveau d'expertise et qui sont finalement en dehors du cadre, de, dehors du cadre des fonctions de l'entreprise. C'est un peu la même chose que les experts comptables. Il y a peu d'entreprises qui ont leur propre expert comptable parce que c'est une fonction qui, a pas, qui est décorrélée du métier de l'entreprise, même si c'est obligatoire et nécessaire. Donc les, les, finalement, les entreprises ont plutôt gardé, même les grandes entreprises, des fonctions d'analyse de, de risque et de définition des politiques de sécurité. Mais l'exploitation au quotidien et la, la, la mise en œuvre d'expertise de, de, de, de très haut niveau est euh, de plus en plus souvent externalisée. Alors, ça ne veut pas dire toujours, hein, il y a des grandes entreprises qui ont leur propre service de, de, de, de, de sécurité et qui continuent à, à, à staffer. Euh, mais, mais on constate ça. Et puis, cette approche, cette notion de service qui, effectivement, devient de plus en plus important. Alors, il y a un côté financier, hein, parce que quand on achète du service, ben, on est plutôt dans l'OPEX et non pas dans le CAPEX. Donc, ça change aussi de, de la méthode de consommation. On est plutôt dans de la consommation à la demande. Donc, euh, avec l'adoption de cloud, ça va plutôt bien parce consomme de la même manière dans le cloud. Euh, donc, plutôt que d'investir au départ et d'amortir sur 5 ans, ben, je consomme ce genre des besoins, je paye euh, au fur et à mesure. Euh, et finalement, euh, ça, ça correspond à, à j'allais dire, presque une mode ou en tout cas des habitudes de consommation des entreprises qui se font de plus en plus sous, sous cette forme-là. Je, je vais profiter de, de cette petite pause pour euh, passer la parole à, à Didier Povlak. Qui, euh, qui nous dit déjà que la question, ne c'est pas de savoir si vous vous ferez attaquer, mais quand et, et qui nous fait une remarque sur l'externalisation, il nous dit oui, mais il faut quand même en interne une personne qui maîtrise la sécurité. Didier, si, si tu, es, tu as la possibilité d'allumer ton micro Oui, effectivement, je dirais aujourd'hui, euh, et vous l'avez très bien résumé, hein, il est clair que euh, les attaquants ont quand même dix longueurs, voire une centaine de longueurs d'avance sur nous, et euh, dans les DSI, ben, euh, il y a deux possibilités. Hein. Soit vous avez les moyens euh, d'avoir, je dirais, euh, des gens qui gèrent la, la sécurité, okay. soit, soit vous ne les avez pas. Et dans ce cas-là, on se tourne vers, vers l'externalisation. Mais euh, il faut quand même, je dirais, avoir en interne des DSI, des gens qui, qui sachent parler de la sécurité, qui sachent effectivement euh, mettre euh, les choses en place pour avoir un dialogue avec votre, votre prestataire, parce que votre, comme tout, comme tout prestataire, euh, ben peut-être qu'effectivement, il y a certaines règles de, de sécurité qui, ne sont, qui seront peut-être mal mises ou, euh, et, ou oubliées. Et donc, il faut quand même avoir effectivement au, au sein de nos équipes, quand on peut, des, des gens qui, euh, ben, qui sachent parler sécurité. Ouais. Et je suppose qu'il y a d'ailleurs, au vu de, de, comment dire, de, de la difficulté de ce sujet hein, qui vient de plus en plus... Ah, qui a toujours été un sujet technique, mais qui devient de plus en plus complexe. Et il doit y avoir une, euh, un sujet aussi de formation des équipes en interne qui doit être euh, assez, assez conséquent. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je dirais, on n'a pas euh, dans les équipes, et vous l'avez bien rappelé, hein, on, on for... enfin, l'éducation voilà, nationale ou bien les diverses formations euh, ne, ne forment pas euh, à ces métiers. Ça commence, ça commence à se faire. Donc, les équipes, il faut vraiment avoir des gens qui ont une appétence pour la sécurité et leur offrir ben, les formations ou leur offrir certains services pour qu'ils montent, qu montent en compétence. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez difficile, c'est assez rédhibitoire. Donc, voilà, il faut, faut essayer de trouver une bonne âme dans votre, dans, dans votre DSI qui est intéressée par, par ce sujet et le pousser dans ce... Dans, euh, dans la sécurité, quoi. Merci Didier. Euh, pour, euh, je vais, je vais passer la parole bientôt. Il y a, il y a plein de questions qui arrivent, donc n'hésitez pas euh, également à ajouter les vôtres. Je vais, je vais peut-être euh, rebondir sur euh, euh, la question de Martine de Joset qui nous fait remarquer que finalement c'est quelque chose qu'on a vu aussi dans le questionnaire que la, la sécurité est avant tout aussi une question d'implication des utilisateurs, une question d'humain une question de formation, une formation des informaticiens, on vient de le voir avec Didier, mais également une formation et de comment dire d'information des utilisateurs. Et donc justement, elle nous dit quels sont les axes, moyens, outils, méthodes à privilégier pour augmenter cette sécurité si elle n'est la sécurité à 100% n'existe pas et quelles sont les meilleures pistes. Alors, moi, je crois que le, le, le premier pare-feu de l'entreprise, c'est le collaborateur. Et effectivement, il faut que tout le monde soit impliqué au niveau de la sécurité. Euh, ça ne doit pas être uniquement une affaire de spécialiste. Alors oui, on a besoin de spécialistes pour, pour aller chercher les fonctions complexes, être capable de définir si une succession d'événements peut correspondre à une tentative d'attaque ou si c'est... Euh, si c'est le bruit de fond euh, naturel on va dire euh, mais pour autant euh, on en parlait tout à l'heure hein, le premier vecteur d'attaque c'est du phishing ou du spear phishing hein, enfin, l'absonnage ou de l'absonnage ciblé alors effectivement aujourd'hui euh, les moyens qui existent au niveau de la cybercriminalité font qu'il y a une part de, de social engineering relativement importante et que le phishing ces tentatives d'absonnage sont bien faites euh, et on peut abuser plus facilement les gens euh, donc ça veut dire que les gens doivent être d'autant plus vigilants et il faut vraiment impliquer les collaborateurs, il faut vraiment que les gens se sentent concernés par la sécurité et que ça ne doit pas être quelque chose qui doit être, euh, qui doit être uniquement réservé aux spécialistes et quand il y a une question de sécurité, dire oh, « bah non, c'est l'équipe sécurité qui va s'en occuper euh, ». On est un petit peu dans la même situation que la notion de qualité. À une époque, quand on a voulu commencer à intégrer la qualité dans l'industrie, on a mis en place des services qualité et puis le service qualité faisait de la qualité et, et les autres n'en faisaient pas. Or, c'est un non-sens. La qualité, comme la sécurité, c'est une fonction qui est complètement transverse, qui, qui doit être intégrée de bout en bout et par tout le monde. Donc, alors, ça ne veut pas dire que ça soit simple à mettre en place, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est facile à mettre en œuvre, mais pour autant, il euh, y, y a cette notion, cette capacité de pouvoir euh, impliquer les collaborateurs euh, dans, euh, dans, dans, dans cette fonction de sécurité euh, comme premier maillon de la chaîne, finalement. Mm -hmm. Aujourd'hui, ah. un, un des premiers maillons techniques… Qui est, qui est très intéressant, c'est effectivement, c'est la double authentification. Euh, aujourd'hui, euh, effectivement, ben, les gens ont tous un, ont tous un, un smartphone. Euh, toutes les applications, que ce soit donc, euh, chez Fortinet, pour les VPN, ou bien, les, les, ou bien Microsoft, ou bien sur les sites, la première barrière, nous aujourd'hui, c'est effectivement la double authentification. Que ce soit sur le Forti, sur les messagerie, mais aussi sur tous les sites de l'entreprise, alors que ce soit même des sites internes. Aujourd'hui, effectivement, moi, je pense que la première parade, c'est. Alors, qui embête tout le monde, hein, parce qu'effectivement, c'est la double authentification, mais la première parade, je dirais, c'est effectivement. Enfin, la, la première parade, c'est effectivement, comme Christophe l'a dit, c'est la formation et sensibilisation des, des collaborateurs. Et la deuxième parade, c'est effectivement euh, la double authentification sur tous nos moyens de connexion et tous nos applicatifs. Ça, c'est très clair. De toute façon, toutes les attaques mettent en œuvre à un moment ou à un autre une usurpation d'une identité et d'un compte, avec souvent après derrière des, des augmentations de privilèges. Et effectivement, si on arrive à mettre en place de la double authentification, ça rend cette partie extrêmement compliquée pour les attaquants. Et c'est une parade qui est finalement pas très compliquée à mettre en œuvre et qui est très, très efficace sur cette authentification multifacteur. Alors je ne dirais pas que c'est la, la, la sécurité ultime, mais mais c'est quand même quelque chose qui contribue grandement à la sécurisation des systèmes d'information. Un retour d'expérience là-dessus, le fait que nous, effectivement, on a mis en place la double authentification, et le fait de le faire, les collaborateurs ont, été, ont commencé à comprendre effectivement ce que c'était la sécurité et ont commencé à être plus sensibilisés à la sécurité lorsqu'on a déployé cette double authentification. Ils en ont pris conscience, Alors, Effectivement, ils ont vu qu'on déployait sur nos applis, messagerie euh, et tout le reste. Et c'est là qu'effectivement, il y a eu euh, chez beaucoup un déclic en disant, bah oui, euh, désormais, il faut, il faut vraiment se protéger. Il y a peut-être aussi un effet du grand public, parce que cette double authentification euh, aussi est aussi en train de se mettre en place dans le grand public. Et donc, du coup, les utilisateurs deviennent habitués à ça. Oui, elle, elle, elle commence, quoi. mais euh, dans les entreprises, effectivement, c'était pas... Euh... Ce n'était pas encore euh, monnaie courante. Et, euh, alors, C'est euh, pareil, hein. autant les gens vont comprendre qu'il euh, faut une, dou une double authentification pour aller sur euh, leur banque. Euh, par contre, sur l'appli de saisie euh, des congés, bah, ils vont dire, bah non, euh, pourquoi tu nous embêtes avec une double tente Mais bon, c'est un site qui est exposé sur l'extérieur, donc euh, qui est attaquable. Et désormais, euh, voilà. le fait de l'avoir mis en place, euh, il y a eu une prise de conscience chez nous de, de nos collaborateurs. Merci Didier. Je voudrais... Il y a effectivement une évolution générale de la perception de la, de la sécurité, de la cybersécurité dans, dans, dans la population générale, hein, ce, qui, ce, qui, ce qui va dans le bon sens pour les entreprises. Alors les, les médias y ont contribué en parlant beaucoup de certaines attaques. Et effectivement, aujourd'hui, euh, la question n'est pas de savoir pourquoi je serai attaqué, mais de savoir depuis quand je suis attaqué. Parce que souvent, en plus, on s'en rend compte, sur les attaques majeures qu'il y a eu en 2020, qui ont été traitées par le cert fr la durée moyenne de détection des attaques, c'est-à-dire le temps entre la primo-infection et puis le moment où on se rend compte qu'on est sous attaque, c'est 60 jours. Donc, on, 60 jours, les gens peuvent avoir une... Une, une, une, main, une main mise sur le système d'information qui est extrêmement ramifiée, extrêmement profonde. 60 jours, c'est très long. Et pour autant, ça reste une moyenne. Donc, ça veut dire que dans certains cas, ça a été beaucoup plus long que ça. Donc, effectivement, les mentalités changent et on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas, pas quelque chose de sporadique, ce n'est pas quelque chose qui arrive de temps en temps de manière aléatoire. Il euh, y a constamment des tentatives d'attaque parce qu'il y a un business model qui malheureusement est pérenne et que ça génère de l'argent et, euh, et, et en plus avec peu de risques. Hein, il vaut bien mieux faire mener des cyberattaques que de, de faire du trafic de drogue. C'est beaucoup moins pénalisé, euh, c'est beaucoup plus difficile à remonter à la source et, et ça rapporte beaucoup plus. Donc euh, Malheureusement, on n'est pas prêt de sortir de, de, de, de ce monde-là. Le, le seul moyen d'en sortir… Euh, c'est effectivement euh, de mettre en place des mécanismes de protection qui vont faire que ça sera de plus en plus difficile pour rentrer sur un système, de plus en plus difficile de monnayer les informations, euh, et, et, et effectivement, euh, ça va nécessiter de plus en plus de ressources. Merci euh, Christophe. Je vais rebondir sur la question d'Aurélien Tenef. Euh, euh, toujours à propos d'externalisation, nous dit-il, euh, il y a un angle d'usage un peu différent. Et, et là, je, je fais appel aussi à notre ami Eric Tavidian, qui est en ligne. Euh, euh, on doutait que ça allait arriver vers moi cette question <rire> Aurélien nous, nous pose la question de savoir si le VDI et le DAS Desktop as a Service ont rencontré un, un engouement dans le cadre de ce télétravail grandissant peut-être je vais commencer la question peut-être de demander à Christophe ensuite je passerai la, la parole à Eric alors curieusement peut-être on n'a pas vu une explosion de ce type d'offres et de ce type d'approche euh, je ne sais pas trop pour quelle raison finalement parce qu'effectivement, en tout cas sur le papier, ça peut paraître séduisant euh, on n'a on euh, pas constaté nous, de changement dans ce domaine-là et d'adoption de, de, de, de, de, massive de, de, de, de ces systèmes-là il euh, y a effectivement des entreprises qui, qui n'avaient pas de, de, de lesquels les collaborateurs n'avaient pas de portable hein, tout simplement parce que parce que y avait une part de télétravail qui était très faible euh, surtout en France hein, c'était pas l'adaptation était loin d'être massive à part quelques sociétés un peu atypiques à hein, entourner euh, ont tourné à, à entre 5 et 10%, euh, pas plus. Euh, et en plus, c'était très hétérogène. Euh, alors après, derrière, il y a eu plusieurs possibilités. Il y a des entreprises qui ont massivement acheté des portables et les ont envoyés euh, par, par la poste, hein, ou par, par des, des systèmes de, de livraison. Euh, et il y en a d'autres peut-être la plus grande partie, qui ont autorisé les accès à partir des postes personnels, parce qu'il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui avaient soit des tablettes, soit des postes, des choses comme ça. Et, euh, et, et ça explique peut-être les réponses sur enfin, le changement sur le sondage qu'on a vu entre avant mars et après mars sur la perception du niveau de sécurité du poste de travail, euh, parce qu'effectivement, on, on a eu effectivement cette, ce changement de perception lié au fait que bah, habituellement le BIOD était très très peu présent en France, hein. euh, énormément d'entreprises ont été et restent Régal Citron, même si la situation a un peu changé euh, et où effectivement on pense à tort ou à raison que la maîtrise du poste de travail est une part importante de, de la solution. Euh, on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai euh, parce que en fait euh, c'est une fausse sécurité. Aujourd'hui en fait le système d'information il est tellement éclaté, il est tellement, euh, la frontière est tellement floue que de, de vouloir euh, de vouloir définir continuer à fonctionner sur des zones de confiance c'est contre-productif et, et la zone de confiance le, le, le, de, concernant le poste de travail. Euh, c'est pas mieux quoi. le poste de travail il n'est pas plus de confiance que le reste et il vaut mieux considérer euh, tout le monde comme n'étant pas de confiance et valider au fur et à mesure euh, que, que d'avoir des a priori qui seront de toute façon négatifs euh, ce qu'on cherche à protéger aujourd'hui c'est la donnée euh, et cette donnée qu'elle soit sur le poste de travail du collaborateur qui appartient à l'entreprise qu'elle soit sur son poste de travail qui lui appartient à lui euh, et quel poste familial qu'elle soit dans un cloud privé ou qu'elle soit dans un cloud public ou qu'elle soit dans un data center non virtualisée, elle a le même niveau de criticité et donc elle doit avoir le même niveau de protection. Et donc, c'est vraiment cette approche de sécurité de bout en bout où finalement, le changement de paradigme, c'est qu'aujourd'hui, le premier, c'est qu'effectivement, il n'y a plus de zone de confiance. Le deuxième, c'est qu'on ne cherche plus à sécuriser les flux, on cherche à sécuriser les données. Et alors, je ne dis pas que c'est simple, mais effectivement, ça change un petit peu l'approche et, et, et ça nécessite un positionnement des stratégies de sécurité qui vont être différentes. Mm -hmm. bon, Didier a l'air de concourir aussi sur le sur le comment dire non-explosion du VDI. Mais je vais peut-être passer la parole à Eric qui a peut-être un point de vue un peu différent puisque il travaille beaucoup sur ces sujets-là et qui a peut-être nous donner des, des exemples où ça s'est bien développé, notamment si mes souvenirs sont bons, Eric, dans les dans les universités, je crois. Il y, a, il, y a, il y a Effectivement, est, la, la réponse n'est pas… Elle est, il n'y a pas d'explosion, ça c'est sûr, on, on, on est d'accord. Pourquoi il n'y a pas eu d'explosion euh, Parce que euh, mettre en place une infrastructure VDI euh, pour une entreprise alors qu'elle est confinée, c'est déjà pas simple de le faire quand elles ne sont pas confinées. Quand elles sont confinées, c'est compliqué à faire. Bien qu'on ait réussi à le faire pour une banque, pour euh, une comp comp compagnie aérienne plusieurs cabinets d'avocats et beaucoup d'écoles d'ingénieurs et d'universités. Euh, en, en fait, euh, le, le, s'il si n'y a pas eu une explosion, il y a eu quand même une prise de conscience euh, que euh, le VDI était un élément de sécurité puisqu'on crée une zone totalement étanche entre le data center de l'entreprise euh, et le euh, et l'utilisateur. Et il peut travailler chez lui, euh, même si son poste n'est pas trosté, il y aura euh, un impact très, très faible, une adhérence très, très faible entre euh, son poste de travail. Au demeurant, ça ne résout pas tous les problèmes. Euh, ça ne résout pas les problèmes de DLP. Hein. Typiquement, euh, euh, si euh, je partage un document confidentiel via Teams dans ma session VDI, euh, bah, pff, mon information confidentielle elle sortira de, de l'entreprise, elle n'avait pas à quoi. Mais c'est, cependant, euh, une solution. Alors, s'il n'y a pas eu d'explosion, aujourd'hui, au demeurant, énormément d'entreprises ont compris que c'était une des solutions de sécurisation et puis qui apportait d'autres valeurs. C'est Isabelle Hilaire qui est, euh, qui est là. Je pense qu'on ne dira pas le contraire pour notre passé commun. Euh, bonjour Isabelle. Euh, et... Euh, et en fait, il se pose la question et il y a énormément aujourd'hui d'appels d'offres et de sollicitations de notre côté sur ces sujets-là. Donc, il n'y a une, pas d'explosion, mais une prise de conscience que ça peut être une bonne solution qui apporte plus que de la sécurité, qui apporte d'autres valeurs, le bio etc., etc., mais qui ne résout pas tous les problèmes de Super, super. Après, il y a une problématique qui reste entière, qui est qu'aujourd'hui, on a à peu près 50 des applications dans le cloud public et à peu près 60 des données où, effectivement, il y a cette problématique d'expérience de, de, utilisateur et de, de multi-connectivité qui, qui, qui est, effectivement, est complexe à gérer dans un environnement VDI. Euh, enfin, non, euh, mais euh, <rire> pour le coup, il y a un autre sujet qui n'a pas été abordé, c'est qu'on a énormément parlé de la sécurisation du poste de travail. Pour moi, c'est un leurre et comme on le disait, euh, il faut plutôt sécuriser euh, même le, les, les, les données et les traitements de l'entreprise contre ses propres postes de travail parce qu'aujourd'hui, le poste il est out of the box. Euh, oui. Au demeurant, on met, les entreprises mettent énormément d'investissements euh, qui sur les EDR, sur le DLP, sur, sur ce que l'on veut, les, les, etc., mais euh, il diffuse à travers les smartphones et autres tablettes euh, tout le système d'information, puisque c'est le principe. Et il n'y a aucun euh, effort euh, ni investissement sur la sécurisation des mobiles qui sont euh, Mais euh, les failles sur les postes de travail par rapport aux failles sur les mobiles. C'est de la rigolade. <rire> je vais... Je vais euh... Comment dire, passer la parole à, à Patrick Castellotti qui, a, qui nous a mis plein de questions, mais j'ai malheureusement pas eu l'occasion de rebondir assez vite sur ses, sur ses remarques, il est déjà 11h27, et il nous met une, une remarque par rapport au PCA, PCA-PRA, donc le plan de continuité, le plan de reprise d'activité, car il dit la question n'est pas de savoir quand on sera attaqué, mais savoir comment on pourra redémarrer après l'attaque. Pour ceux qui, qui étaient hébergés à Strasbourg récemment, je pense qu'ils ils savent de quoi ça veut. Oui, alors je, je voulais je voulais prendre la parole parce que oui. bon ça fait euh, euh, je fais partie d'un MSP et donc on a on a un outil de guerre pour traiter toute la partie DSI, mais on, on se rend compte, euh, enfin je me rends compte depuis un an que je suis sur ce marché-là que euh, ça fait un an qu'on s'use un peu à attaquer le sujet pas par le bon bout, dans le sens où on a un très bon outil, mais lorsqu'on le présente aux équipes DSI, on est plutôt vu comme des concurrents parce qu'on amène des outils qui sont disruptifs, parce qu'il y a tellement de valeur que ça leur amène, qui leur sont apportés avec ces outils, avec ce, cet outil complet, qui permet une un inventaire temps réel à 360 de l'ensemble du SI avec des utilisateurs, ainsi de suite, bon, c'est énorme. Euh, les DSI se sentent déstabilisés dans leur rôle et, et ont une crainte, et c'est ce qu'on constate à chaque fois. Euh, par contre, ce que, je, ce que je me rends compte, parce que pour l'avoir vécu sur différentes entreprises là, récemment, c'est qu'effectivement, on se rend compte que euh, le cœur de toute la sécurité qu'on met, ce n'est pas pour se mettre des barrières, c'est que l'important dans une, dans une entreprise, en définitive, et le patrimoine de l'entreprise, c'est son système d'information. Et aujourd'hui, les patrons, ils en sont pas conscients encore, parce qu'ils croient que, parce que j'ai mis un DSI en place, il va être capable, avec deux, trois personnes, de, de rétablir ce système d'information. Malheureusement, les attaques que l'on avait encore il y a quelques années et les entités qu'on a en face de nous aujourd'hui... Elles ont les moyens de multinationales, mais au niveau leur objectif est criminel. Euh, donc, c'est sans foi ni loi. Le but du jeu, c'est de vous rançonner. Euh, enfin, je suis persuadé personnellement que la crypto-monnaie, elle éclate, euh, entre autres en partie parce qu'elle permet à tous ces cyberattaquants d'avoir de l'argent facile qui n'est pas reconnaissable et on n'a plus besoin de se trimballer avec des valises entre guillemets, avec, euh, avoir des entrepôts pour stocker de son argent. Euh, je vous laisse voir les, les différents films que l'on peut voir sur, euh, sur les, les, les, les narco-trafiquants qui se retrouvaient avec des mètres cubes de billets et qui savaient quoi en faire. On va dire aujourd'hui, avec la cybercriminalité et la crypto-monnaie, l'intérêt, c'est que, ben, entre guillemets, je dirais, sur une clé USB, vous allez pouvoir détenir euh, des tonnes d'argent. Vous ne serez pas taxé, vous ne serez pas visible. Il vous suffira plus qu'après de trouver les moyens de le blanchir, et là vous aurez toujours un banquier qui acceptera de de vous acheter quelques bitcoins pour vous donner de quoi manger entre guillemets. Donc le, le principal le principal intérêt, je pense pour et c'est là où on doit attaquer non pas par le, le, le biais de la DSI, mais vraiment vous aider enfin, les DSI à vendre cette partie cette partie là. C'est qu'aujourd'hui, le cœur de l'entreprise, de, de c'est son système d'information. Ce système d'information, il ne s'est pas fait en cinq minutes. C'est des années et des années de travail des équipes euh, informatiques, euh, des différentes entités de l'entreprise. Et si ce, ce patrimoine informatique, il doit être sauvegardé. Pour qu'il soit sauvegardé, il est vraiment primordial que euh, le P, des plans de PRA, et de PCA, et PCA, c'est plan de continuité d'activité, c'est-à-dire que quel est le niveau ou le temps d'information que je suis capable de perdre dans mon activité Est-ce que c'est 5 minutes, 10 minutes, une semaine Typiquement, là, j'ai des cas précis en ce moment, de gens qui étaient sur, sur Azure, qui viennent de perdre 10 jours d'activité, euh, c'est des grosses entités, il y a plus de 60 filiales, et euh, ça fait neuf mois qu'ils ont notre commande, la DSI à notre commande sous le coude pour mettre en place les outils, mais ils n'ont jamais le temps. Et là, je dis, mais que fait la police quoi euh, Je veux dire, euh, on ne s'est pas adressé aux bonnes personnes. Alors là, je ne mets pas le... le, le, le, le de l'incompétence sur la DSI ou quoi que ce soit, c'est qu'en définitif, le, le niveau de responsabilité, il est plus au niveau de, euh, des DRH et, euh, et des DAF et des patrons de l'entreprise qui doivent prendre conscience que l'informatique et le système d'information, c'est primordial pour l'entreprise. Une entreprise ne peut plus s'en passer. Donc, on ne peut pas faire des, des investissements à la petite semaine à, à regarder, à changer des machines, à changer des OS, ainsi de suite. C'est primordial. Parce que je pense donc, qu ils, en ils en sont en Ils en sont conscients de cela, je pense, aujourd'hui. Enfin, quand même, quand même, en 2021. Mais euh, ce qui, là où ils sont peut-être pas conscients, c'est du risque qu'ils encourent. Euh, pour ça un peu par boutade, je faisais référence à Strasbourg, même si c'est pas, un pas une boutade. J'ai un exemple précis. Non, mais c'est pas une boutade. J'ai un exemple précis où des personnes qui avaient donc leur leur système d'information à Strasbourg avec un backup qui était également à Strasbourg mais comme tout est dématérialisé on ne sait pas réellement quand on coche les cases de ce qu'on choisit sur le cloud d'où est-ce que c'est entre guillemets situé il y a un défaut, bah, depuis... défaut aussi de, du fournisseur enfin bon mais, mais, non, mais on peut... après on peut se retourner contre qui on veut oui, enfin bon c'est que... une question d'interprétation mais quand même mais aujourd'hui euh, cette entité-là, elle est toujours en, en galère depuis euh, début mars. Ouais, ouais. Avec son système d'information, c'est oublié de retravailler toutes les nuits pour essayer de se faire marcher. Quoi. Ça n'a pas touché que des petites entités Infogreffe a été touché Oui, oui, non, mais… <rire> ah, mais c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que c'est toujours facile quand on est sur un, sur un écran de dire « je coche quatre cases mmh. ». A priori, ça fait, la, ça fait la rue Michel, entre guillemets. Mais mmh. techniquement, qu'est-ce qu'il y a derrière on ne le voit pas. On n'a pas euh, un intervenant qui nous signe un truc en nous disant, euh, voilà. C'est une bonne remarque, c'est intéressant. Peut-être que c'est le sujet d'un webinaire futur, qui sait, euh, euh, la perception de cette menace. Parce que là, on a vu le côté du DSI, mais effectivement, je pense que Patrick euh, met le doigt sur quelque chose de vrai. En fait, euh, on est aujourd'hui, je pense, n'importe quel euh, chef d'entreprise, même moyennement au courant, est conscient de l'importance de l'informatique aujourd'hui, de son système d'information, pour nous c'est une évidence, mais pour eux, peut-être depuis un peu moins longtemps. Par contre, d'avoir perçu la, la dangerosité, l'impact de la menace, perdre son, son, son informatique, perdre ses données, c'est perdre ses clients, c'est perdre son business, ça n'est aussi simple que ça. Je pense que là il y a un vrai sujet, effectivement. C'est étonnant qu'on en soit encore là, mais. Mais je, enfin, moi, je euh, vraiment, si vous, si vous préférez, alors moi, je viens du technique, mais vraiment, le, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on présente à des gens euh, une bête de course. Euh, cette bête de course, elle fait peur, mais on ne voit pas les enjeux derrière qui sont encourus, parce que c'est des enjeux financiers pour la vie de l'entreprise. Euh, et ce n'est pas un enjeu de dire, euh, je vais faire mieux le travail que que ce que fait les équipes, non, on va pouvoir assister des, les équipes avec des outils qui seront beaucoup plus performants et qui permettront d'aller beaucoup plus vite dans la transformation qui est nécessaire et obligatoire aujourd'hui par rapport aux en cours. Très bien, merci Patrick. Merci euh, beaucoup. C'était très intéressant et je pense qu'on aurait pu continuer comme ça pendant très longtemps merci sur vite. ce sujet qui nous passionne tous. Un grand merci euh, d'être resté euh, même un petit peu au-delà du temps imparti et et puis euh, à bientôt pour un nouvel, euh, nouvel événement j'espère sur ce sujet euh, qui sont passionnants et qui n'ont pas fini effectivement de, de nous faire parler, voilà, bonne journée merci Yann et merci à tous merci, à merci vous, Christophe journée. merci, merci. Bonne, journée. Oui. merci bonne, bonne, bonne journée au revoir, au revoir. Au revoir. Merci.